Aujourd'hui, pour fêter le printemps, j'ai sorti les manches courtes et je vous emmène bosser dans une entreprise qui vient de recruter et pour qui la lumière et la couleur ont énormément de valeur. Suivez-moi à la rencontre des nouveaux talents chez les Allumeurs d'Images. Bonjour, je vous ai amené le printemps. Wow, bonjour, <rire> bienvenue sur Spectaculaire. Je me présente, je m'appelle Corinne, je suis assistante administrative et aussi à l'accueil. Alors Corinne spectaculaire se dit allumeur d'image. Dessine-moi un allumeur d'image. Eh bien, tout d'abord un allumeur d'image dès l'instant qu'on ouvre la porte. Le premier allumeur d'image qu'on voit, c'est mon sourire à l'accueil. Et pour moi, je dirais qu'un allumeur d'image, eh bien, c'est une distribution de paillettes de couleurs et de feux d'artifice dans les yeux des gens quand ils voient tous nos spectacles. Merci Corinne. Tu m'offres un café Mais il n'y a pas de souci allons Corinne, merci beaucoup pour le café. C'est normal. Présente-moi, spectaculaire. On est un esprit d'allumeur d'images, bien sûr, et on crée des spectacles dans le monde entier. Projection monumentale, scénographie, spectacle vivant. on peut projeter des images d'une cathédrale ou sur des arbres. C'est vraiment tout... Euh... Tout est possible. Exactement. Et sur les entreprises aussi Oui, oui, oui. on crée des événements aussi dans les entreprises, euh, institutionnelles, culturelles, euh, on s'adapte à tout. Et surtout, on fait des prestations aussi techniques et scéniques, donc dans le son, la vidéo et la lumière, bien sûr. Merci. Je peux aller visiter l'entreprise Faites comme chez vous. Et bonne visite. Merci. Bonjour Bonjour Bonjour Qu'est-ce que tu m'amènes Je t'amène le, le printemps, printemps. Bonjour, <rire> moi je suis Steven, donc, euh, chargé d'affaires, chargé de projets, euh, chez Spectaculaire, allumeur d'image. D'accord. Euh, Alors euh, Steven, dessine-moi un allumeur d'image. Eh bien. bien, je suis un allumeur d'image dans la mesure où je permets à nos clients euh, de réaliser leurs projets. Je suis de A à Z, leur porte d'entrée, dans l'imaginaire et le savoir-faire technique et artistique de spectaculaire, de l'ébauche du projet jusqu'à sa finalisation, du début jusqu'à la fin. Et donc ton job, les... ça consiste mon... à les accompagner, c'est ça, ça Je les accompagne de A à Z, euh, depuis vraiment euh, pour la prise de contact, euh, jusqu'à la fermeture des portes du camion. Voilà. Merci Stéphane, moi Hop. je continue mon petit tour de l'entreprise. <rire> Bonjour. Bonjour. Je t'amène le printemps. Ah ben bah c'est gentil, je vais partir avec. <rire> et justement on m'a dit que tu partais à la retraite le 1er avril. Ah ben bah euh, oui, enfin qui dit que c'est pas un poisson d'avril En tout cas je passe le relais, ça c'est sûr. D'accord, et, et à qui du coup Eh bah ben à Pierrick essentiellement, euh, qui va prendre la direction de production. Bonjour, je t'amène le printemps. Madame, merci. <rire> Salut, enchanté. Bah moi je suis Pierrick, je suis directeur de production chez Spectaculaire. Ok Pierrick, alors dessine-moi un allumeur d'image. Alors un allumeur d'image, euh, premier point, un allumeur d'image il est allumé, c'est un peu un doudingue, un rêveur, un poète, euh, voilà, mais c'est d'abord un passionné. Ce sont des passionnés Les allumeurs, les allumeurs d'images, c'est une belle et grande famille que je suis heureux de rejoindre maintenant depuis trois mois. Ok, alors ton et, job, il consiste en quoi Mon job, moi, c'est d'être au centre un petit peu de, de tout, être au cœur du, du réacteur et puis euh, d'organiser euh, la collaboration, l'harmonie un petit peu entre les différentes activités et les, les différents domaines d'intervention. In, je supervise un petit peu, un petit peu tout et, euh, et coordonne en fait les passerelles entre nos différents activités. Ok, bah merci beaucoup. Et de rien. Je vais finir ma visite. Allez, bonne visite, à Merci, bientôt. à bientôt. Bonjour Benoît. Bonjour. Je t'ai amené le printemps. Oh, ça, c'est une bonne idée. <rire> Alors, Benoît, dessine-moi un allumeur d'image. Alors, un allumeur d'image, c'est bien plus qu'un faiseur d'image. En fait, c'est quelqu'un qui euh, va être dans l'élévation du regard. Euh, incluant une recherche de beauté, de, de poésie euh, et puis de, de bienveillance et d'empathie aussi pour le genre, le public et les gens avec qui on va travailler, voir l'histoire euh, des bâtiments, enfin, etc. Donc c'est une attitude euh, euh, générale euh, qu'on qu a tous, qu'on soit technicien un travail ou artiste, dire, ouais. de toute façon on ne fait rien tout seul, ici c'est un travail d'équipe obligatoire. Un, temps. un peu allumé. Visuel. Mais on travaille pour les deux. Compte avec un P. Noir et blanc. Compte avec un N. Les deux. La réalité a besoin du rêve. Oh, Stones. Les deux. <rire> Toujours. Les deux ensemble, bien sûr. Que l'ordinaire devienne parfois extraordinaire. Benoît, merci beaucoup pour la visite de ton entreprise, la découverte de tes métiers. Moi, j'ai d'autres entreprises à visiter, d'autres jobs à tester. Par contre, si vous, vous êtes intéressé pour rejoindre les allumeurs, n'hésitez pas, contactez Benoît et ses équipes. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, oh ben voilà, j'étais ravi de vous emmener bosser chez Spectaculaire pour fêter ensemble le printemps sous le soleil. J'étais ravi de bosser là-bas, j'adore leur réalisation. Bon, il fait un peu froid dans l'atelier quand même, mais heureusement, l'accueil est hyper chaleureux. Merci à Benoît et ses équipes, et notamment ses nouvelles recrues. Et puis, bonne retraite à Xavier. Allez, vive le printemps! Ciao!